Bonjour les amis, voilà, j'ai 81 formations Google, plus les 9 grandes formations déjà publiées. Nous sommes sur un PDF, en plusieurs pages, hashtag partage, là c'est ma présentation, et là c'est, on va découvrir la suite. On va passer à la page suivante, voilà, la page suivante, il y a l'éditorial, qui dit les professionnels cherchent des apprentis les apprentis cherchent des professionnels bref tout le monde cherche tout le monde donc je développe ici un paragraphe rien spécial, spécial pour les, les professionnels j'ai un deuxième paragraphe je parle des apprentis et maintenant je vais parler de seulement les, la solution à tout ça parce que ça il y a un problème là il y a un problème et là c'est la solution que je vais proposer bien entendu bon là je vais passer à la page suivante à la page suivante j'ai les offres du jour c'est spécial formation google 81 donc ben, je vais là normalement là normalement il faut euh, cliquez sur le jaune, ça c'est le lien ça c'est le titre et le jaune c'est le lien partout c'est pareil donc il y a plusieurs pages alors la première c'est comment créer un, une page de vente avec google site je clique sur le jaune le lien jaune bonjour et bienvenue sur tuto gratuit aujourd'hui je vais vous montrer voilà. possible de réaliser donc une page de vente avec euh, google site D'accord? Yeah. Ça coûte. vous voyez très bien je quitte et là je vais faire la diagonale carrément je tombe sur ça c'est première utilisation de google drive cloud je clique bonjour tout le monde dans ce nouveau tutoriel on va apprendre à comment utiliser google drive alors pour commencer on ouvre. Vous... voilà alors là je vais vers la, la fin c'est google c'est tout Remplissage automatique de listes sur Google Drive. Je clique. Bonjour et bienvenue pour une petite démonstration de la fonction de remplissage automatique des listes dans les feuilles de calcul de Google Drive. Alors, c'est quoi cette fonction Eh bien, vous allez voir qu'elle analyse les quelques mots que vous lui proposez. Quelques... Voilà. Je sors, je redécouvre mon PDF. Bien entendu, je vais passer à la page suivante. Je fais la même chose, maintenant je vais faire la carrément la médiane. Alors, j'essaye, j'essaye de gagner 10 000 euros sur Internet en partant de zéro. Google SEO, challenge partie 1, Et là, ça, challenge partie 2. Donc, je vais cliquer sur le, le lien énormément à nous le demander, le challenge de 0 à 1000 euros en partant de 0 est enfin disponible. Je sais qu'il y a d'autres amis youtubeurs qui l'ont déjà fait. Et je reviens à ma médiane. Créer un formulaire Google Form. Salut à tous, je vous retrouve pour un tutoriel qui m'a été demandé plusieurs fois et qui concerne les formulaires Google+. Voilà, et puis... Et voilà, bon, maintenant, ici, je vais sur. pourquoi faut-il utiliser Google Trends. Voilà, nous sommes sur un site. Euh, voilà, pourquoi faut-il utiliser Google Trends. Et il explique tout. Là, il faut tout lire. Voilà, je sors et je reviens à mon... Euh, voilà. Et puis, là, je vais euh, carrément prendre ça et ça. Le contraire. Et gagner de l'argent grâce à Google en faisant des recherches simples, méthode complète, astuce. Je clique. J'imagine que tu sais déjà faire des recherches sur Google. Est-ce que tu veux gagner de l'argent en faisant juste de simples recherches sur Google Dans cette vidéo, je vais te montrer comment se faire jusqu'à 15 euros par heure en, e en effectuant de simples recherches sur Google avec un téléphone auto ton PC portable. Et puis. Ben là, je vais ici, non 300 euros par jour. 300 euros par jour. Comment gagner 300 euros par jour avec Google Simplement en faisant des recherches et en analysant des sites. Je vais vous montrer comment faire comment vous allez pouvoir mettre ça en place dès la fin de cette vidéo et que vous allez pouvoir commencer à récolter du cash. Donc. Et là, je vais mettre carrément le dernier. C'est 111, formation Google AdWords. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation de web marketing tuto. Donc aujourd'hui, on va apprendre à utiliser Google AdWords pour générer... Voilà. Là, j'ai placé une autre offre que j'ai publiée un longtemps, mais qui, est toujours, qui reste toujours valable moi bon, si vous n'avez pas encore découvert ce pdf cliquez dessus pour visiter les 208 formations qui vous feront gagner beaucoup d'argent alors voilà. Je... voilà ça c'est j'ai déjà publié ça vous pouvez chercher des par contre ça c'est payant mais il vous montre comment gagner de l'argent il y en a 200 Voilà, et puis si vous voulez, par exemple, euh, voir la suite, vous, vous cliquez sur la suite. Et vous découvrez toute l'offre. Ok. Donc, il faut retenir ça. Très bien. Ok. Voilà. Et puis, bon, euh, vous savez, là, quand je... Là, c'est pour montrer ma, ma chaîne. Ok. Mais avant, je vais quand même revenir à ici, là. J'ai un truc là, qui me présente moi personnellement. Qui fait, qui fait quoi? Alors, qui fait quoi? Je clique. Et puis, je découvre ma vidéo. Qui présente qui suis-je? Qui suis-je? Je vais commenter. Je m'appelle Saïd Chakri. 72 ans. Ça, c'est l'année dernière. Je suis bédéiste. Regardez ce que je sais faire. Ok. Donc automatiquement je suis caricaturiste. Voilà, le dessin est différent. Je suis chroniqueur. Voilà, je parle du sixième sens. Da, da, da, da, da, da. des petits billets comme ça. Concepteur graphique. Bien entendu, vous pouvez le voir à travers tout ce que je fais là, c'est concepteur graphique, donc aussi. Concepteur d'organes de presse, ça c'est un, un magazine euh, hebdomadaire sur la sexualité. Consultant web marketing, savoir être, savoir agir. C'est le résumé de tout, ce qui, tout le business, savoir-être, savoir agir, c'est l'essentiel. Je suis raconteur d'histoire, storyteller, ok. J'ai d'autres choses à, à côté, en plus. Et puis là, c'est développement personnel, je parle des gens, de leur, euh, de leur potentiel, etc, etc. Et je partage des formations gratuites, c'est ce que je suis en train de faire ici, avec cette vidéo. Bon, je fais de temps en temps des citations que je fabrique de toutes pièces, moi personnellement. Voilà. Et puis, euh, un pouce bleu. Puis, euh, il y a la, la, la vidéo de fin de, de, de vidéo, là. Les 10 363 vidéos TikTok que j'offre. Et puis, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et puis, euh, en dernier, euh, partout il y a partage. Euh, Qu'est-ce que je fais exactement qu est, Quel est le rôle à chaque partage À chaque partage, c'est le guide des grandes formations offertes par les meilleurs mentors du web. Donc, partage, il partagent les guides, ok Et Ils partagent les formations, okay et puis bon, euh, si vous voulez jeter un coup d'œil, c'est partout, il y a ça, vous pouvez euh, cliquer dessus. Et vous êtes sur ma page. Alors, ma page, c'est carrément dans vidéo. Pas accueil, pas playlist. Non, c'est dans vidéo. Et là, il y a toutes les... J'ai presque 200 euh, vidéos. Donc euh, voilà, il y a des tutos que je distribue, il y a des livres, que, aux livres que je mets sur ligne, bien, bien entendu rien ne m'appartient ici mais c'est des, des autres, des logiciels indispensables, des conseils, des cours carrément sur le marketing, du, euh, marketing des euh, mentors du, du, du, du, mar, du web marketing euh, Français, des amateurs, de hack, des gens très très très célèbres dans le domaine du développement personnel, de livres très très célèbres, des gens qui, des, des spécialistes de, de la vidéo, des gens, des Africains qui sont aussi capables que les occidentaux, euh, conférenciers extraordinaires, informateurs euh, euh, aussi extraordinaires, etc. Et puis <coughs> il y a des tutos, par exemple les 1304 tutos, euh, je parle pas bien entendu de tête, toutes les personnalités qui sont ici, qui sont, voilà. Euh, il y a 12 euh, formation 15 formations, 200 idées, 200 idées. Euh, bon, euh, quoi encore? Il euh, y a beaucoup, beaucoup de tutos que j'ai fait. Donc, euh, quoi? Oh, je le retrouve. 151, 149, euh, euh, 71, 1124, 117. Vous voyez, il y a énormément de 1500 formations, 1500 formations ici aussi. Je, je, je livre des, des, des, des tutos, des formations offertes faites par, bien entendu par les meilleurs du, web, du, du web marketing de, euh, francophone 111, 108, euh, voilà, il y a énormément de choses, mille, euh, un lexique bien entendu euh, 192 etc etc vraiment euh, je vous submerge de, de, de, de tutos à vous vous vous euh, vous entrez dans ma ma chaîne dans euh, vidéo et puis regardez tout ce que vous pourrez euh, que euh, ce qui vous intéresse vous cliquez dessus et vous découvrez ce que j'ai euh, Bien entendu, ce que j'ai réservé pour vous, voilà, Et moi je suis tantôt barbu, tantôt caricaturé, tantôt en train de rigoler, voilà, c'est, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Je dois avoir presque 200 vidéos, presque. Voilà. Donc euh, je pense que vous êtes euh, ça vous intéresse, vous regardez le PDF, je reviens bien entendu au, à mon PDF. Le PDF, il, il y a, a, a notamment une formation sur Google, plus les neuf formations que j'ai déjà publiées, plus euh, d'autres choses, bien entendu. Euh, ça c'est pour savoir ce que je fais ici c'est tout des euh, tutos voilà voilà là c'est vraiment à peu plus c'est des, des, des trucs achetés euh, des formations euh, qui peuvent vous faire gagner de l'argent et là c'est des neuf formations complètes hein. c'est des formations vraiment complète 100% gratuite, complète, et qui dure beaucoup de ces trois heures, deux heures, une heure, une heure, une heure, une heure, une heure, voilà, c'est deux heures, voilà c'est vraiment très intéressant à, à regarder. Voilà, donc, euh, je vous laisse pour le moment, et je vous dis au revoir, et à demain, merci.